Bonjour, dans ce nouveau tutoriel, je vais vous présenter comment créer une carte sur Esto Atlas à partir des nouvelles fonctionnalités de la version 8 qu'on démarre sur le menu où on peut retrouver des différentes cartes créées par les utilisateurs Et nous on va créer une nouvelle carte avec pour thème la guerre d'Espagne En haut à droite, on a les différents fonds de plan qu'on peut changer dynamiquement En dessous, on a nos menus avec les différentes couches et à gauche, on a les menus d'action, notamment de dessin et de retrait de contenu. En dessous, on a le menu de paramétrage et les boutons qui permettent de changer de langue, d'accéder au menu et d'accéder au menu d'aide. La première chose qu'on va faire, c'est aller dans les paramétrages et on va activer la barre de temps du 09 1936 au 02 1939. Et on va choisir un type de date par mois on met à jour et là on voit qu'à droite est arrivée une barre de temps donc là on va renommer notre couche on va appeler franquiste on va choisir une date de début 09 1936 comme fin le 12 1939 38 donc pour avoir euh, la géométrie de notre couche, on va directement importer un fichier GeoJSON. On va dans le menu d'import-export, importer un fichier GeoJSON, sélectionne notre fichier et on arrive sur un menu d'import. On peut visualiser le polygone. Donc on voit qu'on a la géométrie de l'Espagne, les propriétés on choisit sur quelle couche l'attribuer la couche franquiste avec la zone on fait ok et on obtient notre géométrie de l'Espagne ensuite on va ajouter le contenu du Maroc qui est à l'époque contrôlé par l'Espagne ah, sur le menu d'ajout de contenu on peut également changer la couleur de la couche on va la mettre en vert on peut changer la taille de la bordure, également l'opacité. Ce qu'on va faire ensuite, c'est retirer le contenu qui est contrôlé par les républicains. On va maintenant créer la zone des Républicains, pour cela on importe à nouveau notre fichier GeoJson. Et ce coup-ci, on va créer une nouvelle couche on va appeler Républicain. On valide, on voit que notre nouvelle couche est apparue, et ce qu'on va faire pour délimiter les bordures, on va utiliser l'outil de bordure automatique qui va retirer le contenu automatiquement qui se superposent avec les autres couches donc ça nous fait quelque chose de propre on va également modifier un peu la couleur la taille de la bordure et l'opacité on va définir dans notre menu de couches les dates, on va faire les mêmes dates jusqu'en 1938 et on va créer de nouvelles zones de temps pour les deux couches donc quand on choisit de créer une nouvelle zone de temps, on peut choisir une couche à copier, ce qu'on va faire. Copier les couches existantes. On va maintenant retirer le territoire perdu par les républicains à la fin de la guerre. Pour cela, on va dans le menu de retraite contenu. On retire ce qu'il y a en trop. Ensuite on ajoute le contenu sur la couche des franquistes. Pour remplir le trou, on va utiliser l'outil de remplissage automatique. Et pour avoir une bordure propre, on va utiliser l'outil de bordure automatique. Donc pour la zone au nord, on va utiliser un autre outil, c'est l'outil de copier-coller. On sélectionne la zone des républicains. Le menu de copier-coller, on sélectionne une zone. On copie, on sélectionne la zone des franquistes et on colle notre zone. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à retirer le contenu sur la zone des républicains. On va faire aussi ce qu'on va ajouter un marqueur, donc les marqueurs ça permet d'avoir des données ponctuelles sur la carte. Donc on choisit d'abord une icône, un label, ajouter la bataille de Madrid, une date de début et de fin qui sont optionnelles, une position, on va placer sur Madrid. La pop-up, c'est le texte qui va s'afficher quand on clique dessus. On valide et on voit qu'on a notre marqueur qui est apparu. Pour avoir une carte propre, ce qu'il faut faire également, c'est bien placer les labels. On voit que le label des franquistes est beaucoup trop au sud. On va sélectionner les franquistes dans le menu d'action sur les labels choisir la taille du label également sa position donc maintenant on a bien une carte qui évolue dans le temps une des dernières choses à faire est de paramétrer la carte une minute paramétrage on peut choisir le zoom par défaut le zoom minimal et le zoom maximal qu'on va laisser comme ça on va choisir la position par défaut c'est à dire la position sur laquelle va s'ouvrir la carte en cliquant sur le bouton on prend la position actuelle on va également choisir le fond de plan par défaut euh, on va changer on va mettre carte odb et on peut choisir tous les fonds de plan que pourra choisir l'utilisateur dans le menu en haut à droite avec le bouton contrôle on en sélectionne plusieurs et on met à jour on voit que notre fond de plan a changé et la liste en haut à droite également a changé Alors avant de sauvegarder une chose à faire c'est de simplifier les géométries ça va nous permettre d'améliorer les performances de sauvegarde et de chargement de la carte pour cela on va dans le menu de dessin Simplifier. On peut choisir eh, comment simplifier. Est-ce qu'on simplifie au maximum ou au minimum Le minimum est généralement suffisant. Donc on le fait pour toutes les couches. Et une fois que c'est fait, on peut maintenant sauvegarder notre carte. Et on peut retourner au menu. Donc sur le menu on retrouve notre carte, on peut la rendre visible aux utilisateurs, on peut également faire en sorte qu'ils puissent créer une copie à partir de notre carte. Et on peut également exporter sous forme d'iframe pour pouvoir importer la carte sur d'autres sites. J'espère que ce tutoriel a été clair et qu'il vous donnera envie de créer vos propres cartes.